Dans le cadre d'une présentation pour un cours au PPA à Grenoble, je me suis posé une question. On parle tout le temps de marketing de contenu, et Dieu sait que j'en parle depuis longtemps, puisque ça fait 26 ans cette année que j'en fais. Mais quel est le poids, quelle est l'importance de ce qu'on pourrait appeler en, en mauvais français, cette industrie, ce secteur, si vous voulez. Et je suis tombé sur cette étude assez récente, de SEMrush, on hein, connaît cette, ce rapport SEMrush que je commente régulièrement dans mes cours. Et cette année, celui de 2021 est particulièrement intéressant, notamment à l'aune de ce qui s'est passé dans cette crise de la pandémie. Et donc ils ont interviewé 1500 agences marketing, entreprises B2B et B2C, essentiellement aux États-Unis, hein, Également un peu au Royaume-Uni, au, au Canada, en Australie. Euh, et puis, euh, après, en, dans une moindre mesure, je crois qu'il y a à peu près 1% de répondants qui sont en France, donc euh, ça compte pas tellement. Donc il faudra prendre un peu de recul par rapport à ces résultats, mais ils sont, ils sont très très biaisés américains. Il y a à peu près la moitié des réponses qui sont aux États-Unis. Mais ça n'empêche, ça donne une indication dans un pays, les euh, États-Unis, où. Euh, très rarement, finalement, on embauche un directeur marketing qui ne soit pas aussi un directeur du contenu. Ça, c'est ce que nous dit euh, Karine Abou dans son bouquin « La méthode américaine » que j'ai déjà commenté sur mon site. Alors, euh, sur les 1500 euh, agences euh, marketing euh, B2B, euh, les agences, euh, comment dire, les entreprises B2B euh, B2C, qui ont été, euh, euh, comment dire, interviewées... Euh, donc, une grosse majorité énorme, même qui considère avoir une marketing, une stratégie de contenu marketing, avec 11% qui en sont très très satisfaits, comme excellents, à 76% qui ont une, une équipe qui, qui fasse moins de 3 personnes. C'est déjà pas mal, 3 personnes. Enfin, après, bien entendu, tout dépend de la taille des entreprises qui sont concernées. 61% qui mesurent le ROI euh, dû, de leur marketing de contenu. Bon, ben ça, euh, je dirais déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ensuite, ça varie d'une entreprise à une autre. Euh, si je vends euh, des prestations à 100 000 euros, euh, le ROI du marketing de contenu, pff, il est euh, enfin, il est à la fois vite fait et très et puis infaisable. Et 99, 89%, c'est intéressant, euh, se, se, euh, se fie à la recherche organique comme étant, donc c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle la recherche organique en anglais, organic search, c'est le, c'est la recherche euh, naturelle sur les moteurs de recherche. Je rappelle que Sam c'est une société américaine, hein, qui était fondée par des Russes. Les, aussi, euh, ça c'est vraiment le, le, comment dire, le résumé des résumés, hein. Vous avez euh, l'exec summary, on dirait. Le, les trois euh, compétences hard skills, donc les compétences, les compétences euh, euh, fortes qu'il faut avoir, sont les 50% euh, médias sociaux, 44% SEO et 42% stratégie. Ça, c'est étonnant aussi parce que je pense que le, les médias sociaux ont aujourd'hui moins l'importance dans la diffusion de contenu. Tout bêtement parce que, justement, le ce qu'on appelle le reach organique, la, la portée naturelle des médias sociaux est beaucoup plus faible. Mais bon, admettons, ça c'est la vision des entreprises. Hein. Et puis, des soft skills, donc des, des compétences euh, molles, on dirait en français, les compétences euh, personnelles, euh, du leadership, euh, leader d'opinion, c'est logique, puisque c'est comme ça que fonctionne le marketing de contenu. Être capable de livrer dans les temps, euh, oui, ça c'est important parce que je vois beaucoup dans les entreprises effectivement des envies de faire du marketing du contenu mais malheureusement une incapacité à, à livrer quelque chose de correct dans un temps correct. En Soit on essaye de livrer de la perfection dans un temps impossible qui n'a aucun intérêt, soit on essaye de livrer des choses qui ne sont pas véritablement finies Trop vite, donc euh, il faut trouver un juste milieu et mettre le curseur. Et puis c'est pas facile parce que ça demande du métier. Et puis c'est comme tous les métiers qui sont un peu mous. C'est c'est pas une science exacte, quoi. donc il faut être capable de de faire des tests et puis d'essayer. Puis voilà et, et, et résoudre des problèmes. Ça c'est très intéressant parce que effectivement une des grandes euh, un des grands objectifs du marketing du contenu c'est de documenter des problèmes. Hein. Tout à fait. Bon, alors, euh, voyons euh, un peu plus loin euh, comment... Euh, alors, c'est amusant parce qu'ils ont comparé en plus 2019 et 2020, hein, parfois intéressant, parfois moins, mais euh, ce qu'on verra, c'est que déjà, donc, euh, une énorme majorité des entreprises ont une stratégie de contenu. On considère aujourd'hui aux États-Unis que c'est euh, peut-être ça devient un des budgets importants alors certainement pas le budget le plus important parce qu'on va le voir les budgets restent modestes ce qui est d'ailleurs à mon avis un des gros soucis c'est que les entreprises investissent et même si je suis très content qu'ils investissent en technologie mais ils investissent beaucoup plus en technologie qu'ils n'investissent dans le contenu ce qui fait qu'ils achètent des suites incroyables en termes de marketing automation même y compris des fois dans des métiers où ça n'a pas d'intérêt et, euh, et finalement, ils oublient de mettre du contenu dedans, ce qui fait que la, la suite de marketing automation n'a strictement aucun intérêt. Donc, avec un, je dirais, euh, un nombre plus faible d'entreprises qui n'ont pas de, market, de stratégie de marketing du contenu, je serais bien curieux de mener, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, mener ce, ce sondage en France. À mon avis, on trouverait facilement 50 à 70% des entreprises qui n'ont pas, de stratégie, marketing, de contenu, hein, c'est quelque chose qui reste encore largement à développer dans notre pays. Euh, et pourtant, et pourtant c'est peut-être plus facile parce que comme on parle français, et que moins de gens, euh, il y a moins d'entreprises de qui sont sur ces secteurs-là, et surtout le monde entier n'a pas forcément envie de parler français, et eh bien finalement c'est peut-être un petit peu plus facile, j'ai dit un petit peu plus, hein, pas non plus exagéré. Alors, comment voudriez-vous évaluer la performance Bon, euh, il y en a quand même assez, ils sont assez nombreux à considérer qu'ils sont contents, c'est bien. Euh, mais bon, il y en a beaucoup qui sont dans la moyenne. Mais là, c'est encore c'est du déclaratif. Hein. Euh, savoir si une stratégie est bonne ou pas bonne. Euh, bon, déjà, ça dépend par, ça dépend des objectifs, qui sont pas les mêmes par d'une entreprise à une autre. Non, une entreprise, une, une, un programme de content marketing n'est pas forcément un, un programme de génération de leads. On va, on va le voir, il y a d'autres solutions, même si c'est quelque chose qui est très présent dans la tête, notamment des Américains. Alors, euh, bon, ils sont assez contents de leurs résultats, euh, c'est prometteur, voilà, c'est mature. Ça, c'est un sondage qui, con qui con concerne aussi bien le B2C que le B2B, donc... Euh, c'est intéressant, leur priorité, on vient d'en de, parler, c'est toujours pareil, générer plus de leads, c'est normal dans cette période, euh, on essaie de générer du lead, après il y a X façons de générer du lead, on peut générer du lead de manière directe, je clique, j'achète, euh, ou je clique, vous me rappelez, et puis euh, il y a aussi une manière plus détournée, euh, euh, dans, qui n'est pas de l'inbound marketing, qui est plus de la BM par exemple, et qui va consister à avoir des, des démarches beaucoup plus ciblées et que moins basées sur la masse. Et ça, ça dépend en fait de la taille de l'entreprise et de son marché. Est-ce que c'est un marché de masse, même en B2B, ou est-ce que c'est pas un marché de masse Et si ce pas un marché de masse, bien entendu, la, la, la technique sera pas du tout la même. Et En fait, il y a tout un spectre différent, y compris en B2B. Il n'y a pas une tactique unique pour le content marketing. Attirer plus de trafic, ça va de soi. Vous voyez que ce n'est plus vraiment euh, l'objectif numéro un. Il faut dire aussi que c'est devenu très difficile de tirer du trafic sur son site web. Hein. Je rappelle, la, la moyenne euh, de visite sur un site B2B est rarement au-dessus de 50. Donc, euh, c'est pas beaucoup. Bon, en même temps, si dans les 50, vous avez quelqu'un qui vous passe une commande de 100 000 euros, vous êtes très content. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de personnes sur un site web pour que ce soit pertinent. Hein. Il n'y a pas. S'ils sont des marchés qui sont, euh, qui sont assez pointus. Voilà, la démarche n'est pas forcément la même, et la démarche d'inbound ne s'applique pas à tout le monde. On l'a déjà démontré avec Jean-François Messier. Améliorer la réputation de la marque, ok. Mais ce n'est pas forcément euh, l'objectif numéro un non plus, alors que c'était certainement au début. Euh, ça, c'est intéressant, le suivant, améliorer euh, l'engagement, le, alors ça serait plutôt la... la comment dire... la. la l'engagement le, client et la fidélité client, bon, c'est-à-dire le, le fait que le client soit fidèle à la marque et qu'il soit, euh, comment dire, impliqué par la marque, on pourrait dire en bon français. Voilà, et puis euh, les nouveaux produits euh, qui, qui sont euh, bien mieux positionnés en 2020, mais c'est normal aussi euh, vu la crise. Mais finalement, on remarque une chose, il n'y a pas une grande différence finalement. Donc, et c'est un peu normal parce que le content marketing, ceux qui étaient euh, plutôt en, en avance et qui étaient bons là-dedans, en fait, avaient déjà pris les devants avant la pandémie. Ça paraît logique. Et puis, mais bon, ce qu'on voit, c'est que finalement, aux États-Unis, il ben, n'y a pas eu, euh, je dirais, un avant et un après qui soit euh, extraordinaire. Je dis aux États-Unis parce que c'est plus de 50% des réponses à nouveau. Euh, quels sont les, euh, les défis euh, de vos équipes, bah toujours, euh, toujours pareil, c'est créer un contenu qui amène des leads, euh, créer un contenu qui amène du trafic. En fait, ça, ça répond complètement euh, au point précédent. Et puis, euh, oui, alors développer un contenu qui résonne avec l'audience la, cible, hein, l'audience hein, cible, hein, pas c'est pas forcément les clients. Bah, en fait, moi, c'est un peu lié aux deux autres, si vous avez un contenu qui résonne et vous aurez forcément des leads et du trafic, et sinon, ben, vous ne l'aurez pas. Et améliorer le SEO, la performance du SEO et du contenu, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que voir que finalement, le, le référencement, qui est un point important, hein, mais, mais qui n'est pas le point le plus important. Et ça, ça c'est encourageant. Ça veut dire aussi, c'est un, un marque de maturité. Hein, Peut-être aux États-Unis, on en fait depuis plus longtemps. donc. Euh, euh, ils ont, ils sont aperçus que effectivement l'objectif c'était pas d'écrire pour Google, l'objectif c'est d'écrire pour des gens. Et, le, le, et c'est intéressant de voir que le fait que le, le contenu résonne avec les audiences soit au-dessus. Voilà. Bon, euh, après il y a tout un tas de de, de critères et de, de défis, mais en fait ça c'est typique du content marketing. C'est une discipline qui est complexe, qui est à la fois technique et d'ailleurs à un moment donné Sam Rush parle de de couteau suisse du marketing, « Swiss Army knife of Marketers » ou « Swiss Army knife Marketers » ou « Swiss Army Marketers » un truc comme ça, et euh, en fait, c est, c est, moi on appelle ça les « Full-Stack marketeurs c'est normal, c'est parce que si vous voulez être bon en content marketing, il faut être à la fois bon en technique, en référencement, en contenu, en écriture, en marketing, en stratégie, il faut être un « Full-Stack Marketer voilà, », c'est ça, sinon, vous faites juste que pisser de la copie, ça, ça n'a aucun intérêt. C'est pas comme ça qu'on qu fait fonctionner une bonne stratégie de contenu. Alors, les tactiques, euh, bon, alors le, le, le SEO, bon, bien sûr, ça, ça paraît logique, mais c'est une tactique. Euh, euh, mettre à jour et republier du contenu existant est aussi une tactique fortement utilisée. Effectivement, c'est normal aussi parce qu'on arrive un peu dans une phase de maturité, c'est un peu notre cas. Cette année, on a revu 1500 de nos 2500 articles. On en a déjà commencé par en virer 200 ou 300 qui étaient plus d'actualité ou qui étaient plus pertinents. Et puis, on en a reposté un bon paquet, parce que, voire retraduit certains qui n'étaient pas traduits en français ou vice-versa. Parce que c'était du bon contenu qui était ce qu'on appelle « evergreen », qui est toujours bon et qui sera toujours bon et qui méritait d'être mis un peu à jour et de remis, remis en selle. Les vidéos et le contenu visuel, important, bien sûr, mais en même temps, c'est un gros défi, ça, c'est très difficile. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, et on est la preuve aujourd'hui, c'est le podcast, hein, c'est chez Visionary Marketing, c'est quelque chose dont on, dont on est assez euh, satisfait aussi, c'est de voir que le podcast se développe énormément, on en fait depuis 20 ans, depuis, depuis plus, de façon de plus assidue depuis 12 ans ou 13 ans. Et là, ça décolle vraiment. On, on sert entre 1500 et 2500 podcasts par mois. Donc, euh, c'est bien une, une activité en soi. D'ailleurs, très souvent, on utilise le podcast pour, pour, pour, pour, pour publier, pour, pour créer les contenus. C'est un moyen. Alors là où je suis assez déçu, c'est de voir. Enfin, je suis déçu, mais pas surpris. C'est de voir la faible part de l'UGC (user generated content) dans le dans le comment dire dans le contenu dans les tactiques utilisées par les marques. Et dans un sens, c'est compréhensible parce que c'est ce qui est le plus difficile. Donc, les marketeurs n'aiment pas les choses difficiles. Voilà. Alors, le, comment on mesure en bas le trafic, les leads? Alors vous voyez, c'est marrant parce qu'on met les leads en premier mais en fait on mesure le trafic parce que oui, bah oui, forcément, c'est encore une fois les leads, c'est pas forcément pertinent pour tout le monde et surtout euh, ça n'est plus d'abord c'est devenu très cher et c'est devenu très difficile de le faire en organique et voilà, et c'est pas forcément euh, une bonne ob... un bon objectif de se fixer euh, pour se fixer une stratégie de contenu, parce que si on cherche absolument à faire du lead, euh, eh bien on se met la pression inutilement, si on veut faire du lead, euh, il vaut mieux payer quoi. C est, c est, si on veut absolument du lead, pour mesurer un ROI, il vaut mieux payer, parce que le content marketing est un, est un travail de longue haleine. Voilà, alors ça paye dans le temps, mais si vous le faites juste pendant une petite période, d'abord ça n'a aucun sens et deuxièmement, vous n'aurez jamais le temps de mesurer un ROI, donc ça n'a aucun sens. Donc il faut, il faut s'inscrire dans le long terme et le considérer comme quelque chose sur lequel on va se baser et qui va permettre de faire plein de choses autour, y compris du paid d'ailleurs, en moindre mesure. Si on veut faire de la génération de lead. Parce que pour moi, la génération de lead, c'est vraiment quelque chose qui doit être... Euh, si on veut véritablement être euh, dans, le, dans la masse, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux faire du, du paid. Et, et si on est dans le très, très, très haut de gamme, eh ben, le paid, ça va coûter très, très cher d'acheter un lead, c'est très, très cher. Donc, euh, du coup, il vaut mieux s'inscrire dans la durée et travailler avec d'autres méthodes comme l'ABM. On l'a déjà expliqué plein de fois sur Visionary Marketing. Alors, bon, voilà, on l'a déjà dit, une faible mesure du ROI. Et alors, ce qui m'intéresse surtout, c'était les, <rire> les titres premiers, bien sûr. Euh, ce sont les, les budgets. Alors, Une majorité de petits budgets, encore une fois, il est probable aussi ici qu'on touche beaucoup de petites entreprises, donc c'est un peu normal. Enfin bon, admettons que sur la masse, sur les 1500, on a dire une majorité de budget de moins de 10 000 euros, ce qui paraît logique, qui est compatible avec ce que je vois sur le terrain. À peu près 20% de budget entre 10 et 25, c'est encore c'est encore compatible avec ce que je vois sur le terrain. Et à peu près à peu près 10% au moins de budget de 25 à 50, et, et, et tout pour le reste... Eh bien, euh, une proportion beaucoup plus faible avec euh, une. Euh, bon, pour les budgets de, de plus de 500 000, euh, des budgets énormes, quand même, on, 3, 3, on va trouver 3% des résultats, ce qui, pour moi, loin d'être négligeable, hein, c'est quand même énorme euh, d'avoir 3%, donc 3%, puisque 1%. Euh, on va être à 15, euh, bah, ça fait une cinquantaine d'entreprises qui dépensent quand même de 500 000 à 5 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Là, on va trouver, bien entendu, avec des budgets comme ça, de, de très grandes entreprises multinationales dans le grand public et dans le mass market qui vont faire des opérations mondiales qui sont, euh, en général, qui échappent d'ailleurs aux agences de content marketing et qui vont directement aux agences de publicité. Voilà, alors, euh, comment ce budget va changer euh, dans le futur, 2019-2020 Eh bien, euh, euh, voilà, donc, euh, un peu de... Une, une, une augmentation de 25%, euh, 10%. Voilà, quand même, une, une majorité de, euh, de répondants, hein, en 2020 aussi, euh, qui veulent augmenter leur budget, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que le content marketing, il est là pour rester. Et surtout, il se fait avec des gens. Et on le voit, euh, je trouve quand même que les équipes sont assez conséquentes maintenant. Pour moi, ce n'est pas une, nou une nouveauté, l'importance d'investir en, en interne sur des, des équipes de marketing de contenu. Puisque je l'ai fait déjà euh, euh, depuis, euh, oui, depuis au moins une vingtaine d'années puisque oui, j'ai commencé en 99, je dirais, en tant que directeur digital, puisque avant je le faisais, mais je le faisais moi-même, euh, donc c'était un peu différent, mais oui, effectivement, des équipes de 1 à 3, euh, ou de 4 à 10, euh, c'est ce que j'ai eu dans le passé, donc c'est tout à fait logique, et on est dans les, dans les grandes majorités, euh, même si dans les grandes entreprises, notamment dans le social media, on peut avoir des équipes euh, chez Orange, en, dans le monde, on avait plus de 200 community manager donc euh, c'est c'est assez énorme voilà et donc le type de profil eh bien avec des des gens qui qui sont des, des créateurs de contenu attention à la différence entre un copywriter et un créateur de contenu hein, c'est pas la même chose le copywriter c'est lui qui va écrire des messages publicitaires ou qui va écrire des des fiches produits c'est à dire en fait c'est écrit en être faire un message convaincant dans un minimum de mots le, contenu, le créateur de contenu, lui, c'est c'est pas la même chose, il n'a pas les mêmes contraintes de, de place. Euh, je dirais, à la limite, il a le choix des armes, il peut faire long ou court, c'est son problème. Le but, c'est que il arrive à un résultat. Voilà. Et puis, bien entendu, et c'est assez intéressant, c'est de voir la myriade de métiers qui existent dans ce domaine et qui est, ouvre une grande perspective, notamment aux étudiants euh, qui veulent se lancer. Alors, je vais... Finir avec... Euh, ah oui, tiens, les types de contenus. Parce que ça aussi, c'est la même chose. Énormément de métiers et énormément de types de contenus qui sont disponibles, avec euh, des, euh, une majorité quand même qui va au blog, euh, même si euh, aujourd'hui, euh, on a une myriade de possibilités. je remarque qu'on en est encore assez euh, dans les débuts du podcast, hein. Euh, alors que pourtant, euh, le podcast, c'est beaucoup plus facile à faire que la vidéo. Moi, je peux vous faire une prédiction si je pense que le podcast dépassera bientôt la vidéo, parce que c'est beaucoup plus facile. D'abord, à, à regarder, parce qu'on n'est pas obligé de regarder un écran. Et ensuite, on peut faire autre chose. Et, et ça, à mon avis, sera je, je, un grand succès dans, le, dans les quelques années qui viennent. Et, et c'est un succès, à mon avis, qui restera, parce qu'en plus, c'est relativement facile à produire. Voilà alors, euh, on finit avec euh, les, comment dire, le, bon, ça on a déjà vu les, les statistiques sur les compétences. Alors, les, euh, les répondants, je vais faire une petite statistique sur les répondants quand même. Donc on a, euh, parmi les répondants, 17% de, de CEO, 16% de marketing manager, 8% de SEO, et puis après on a CMO, euh, donc le directeur marketing, puis des, des gens qui sont plus particulièrement euh, répondants euh, et qui sont euh, spécialisés dans la production de contenu, puis euh, également on va trouver euh, ici les pays qui ont été, euh, parmi les répondants, une majorité aux États-Unis, en Inde et en Australie, le Royaume-Uni et le Canada, et puis après tout le reste. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, à mon avis, pour, euh, comment dire, faire ce genre d'études dans, d'abord peut-être sur un, un échantillon un peu plus représentatif, parce qu'ici on a beaucoup de petites entreprises, hein, donc on est à 40, 73% de petites entreprises. Mais dans le sens, c'est intéressant, parce que si ça montre aussi que les petites entreprises, essentiellement aux États-Unis, en Inde, en Australie, etc., dans les pays que je viens de citer, sont déjà conquises au content marketing, et je pense qu'en France, on en est encore bien, bien loin, il commence à y avoir un intérêt, hein, euh, et dans notre panel d'entreprises, on a des fois, euh, et même c'est même parmi nos premiers clients, des fois, euh, c'est pas rare, euh, ce sont des petites entreprises ou des entreprises moyennes, et, et c'est heureux, parce que c'est pour eux, à mon avis, que le content marketing est vraiment fait, ils n'ont pas les moyens de faire de publicité, donc c'est un, un atout, et content marketing, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Voilà, aussi bien pour le B2B que pour le B2C, ici ils ont interrogé beaucoup plus de B2B que de B2C, vous hein, voyez, euh, puis aussi il aurait été intéressant de sortir les agences de ce questionnaire, parce que bah, forcément ça vient tout fausser. Mais bon, je pense que en gros, ce qu'on peut retenir de ce... Euh, de ce sondage euh, en dehors de son euh, de son échantillon qui est un peu euh, un peu décalé à la fois en termes de pays, en termes de taille d'entreprise mais aussi de secteur puisque c'est très largement B2B euh, c'est que euh, le marketing de contenu devient une discipline sérieuse que certains euh, des budgets qui sont dépensés sont largement conséquents euh, même si une majorité reste modeste. Euh, en tout cas, le, le marketing de contenu est devenu quelque chose de partagé par une majorité d'entreprises sur les pays répondants. Certainement pas en France, mais dans les pays répondants, ça, c'est certain. Donc, je pense que dans les années qui viennent, eh bien, on aura également le même type de réponse dans notre pays. Ça prendra encore quatre ou cinq ans. Ici, les choses prennent toujours beaucoup, beaucoup de temps. On voit que par rapport à cela, cela demande un grand nombre de compétences, à la fois en hard skills et en soft skills, euh, que les métiers sont très variés. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce métier, hein, c'est l'intérêt de ce secteur, c'est très intéressant et que c'est varié puisqu'on ne fait pas toujours la même chose, que les modes de contenu sont aussi variés et demandent aussi beaucoup de compétences et de beaucoup de compétences techniques et qu'ils recourront de plus en plus à ce qu'on appelle des full-stack marketeurs, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois capables d'aller dans la stratégie jusqu'au terrain, ce qui fait que, à mon avis, sur la partie du content marketing qui concerne notamment le B2B et le haut de marché, mais y compris en B2C, tout ce qui est qualitatif, eh bien, il y a un bel avenir pour les humains qui font du contenu. Par contre, pour le mass market euh, sur des marchés très répétitifs et très basiques comme euh, l'immobilier ou, ou les marchés d'analyse financière ou autres, où on va analyser des chiffres, là par contre, ce sera à mon avis le règne de la data, euh, puisque c'est déjà le règne de la data et des robots qui produiront des contenus automatisés. Ça sera également à mon avis le cas en e-commerce en e où finalement on investit relativement peu dans ces domaines mais pour les autres beaucoup de business à mon avis pour à la fois les agences mais aussi les créateurs de contenu et les, tous les différents métiers qui tournent qui gravitent autour de cette profession.